Bonjour et bienvenue sur ce premier tutoriel Classilio Facile qui vous permettra de découvrir comment configurer votre ordinateur avant de démarrer votre première classe virtuelle. Pour cela, il faudra vous rendre sur l'espace de cours en ligne CELEN à l'adresse suivante selen.univ-orléans.fr En effet, l'accès aux classes virtuelles se fera à partir des espaces de cours des deux options qui sont présents sur CELEN. Pour vous connecter, cliquez sur le lien « Connexion » en haut à droite de la fenêtre. Utilisateur de l'université, vous allez pouvoir ensuite vous authentifier avec « Prénom.nom » et le mot de passe que vous avez choisi lorsque vous avez activé votre compte. Vous arrivez alors sur votre tableau de bord personnel sur l'espace de cours Célène. Ce tableau de bord rassemble l'ensemble des cours auxquels vous êtes inscrit. Si vous n'étiez pas étudiant chez nous auparavant, il est fort possible que cet espace soit vide. Dans ce cas, vous allez pouvoir vous rendre sur l'accueil du site en cliquant sur le lien qui se situe dans le bloc navigation à droite de votre écran. Si ce bloc n'est pas apparent, vous pouvez le faire apparaître en cliquant sur la petite icône qui se trouve dans le menu du haut, cacher ou afficher les blocs. À partir de l'accueil du site, vous allez pouvoir vous rendre donc dans la partie SP, puis choisir le dossier qui correspond à votre inscription pédagogique, M2MEF, pratique et Ingénierie de la Formation. C'est ici que vous trouverez l'ensemble des cours liés à votre formation. Pour l'instant, il n'y a que l'option Formation à distance qui est disponible. À partir du cours Formation à distance, tous les étudiants qui ont choisi cette option pourront accéder aux classes virtuelles. Cet accès se fera à travers un lien. Vous voyez ici le lien qui vous permettra d'accéder à la première classe virtuelle du 27 septembre, qui est déjà prête. Pour configurer votre PC, cliquez sur le lien, puis choisissez « Assistant de configuration ». On vous indique ici que l'activité n'a pas encore débuté, puisque nous ne sommes pas encore le 27 septembre, mais vous pouvez déjà aller configurer votre matériel et vérifier que votre ordinateur, combien la configuration technique nécessaire pour pouvoir utiliser l'outil de classe virtuelle. Cliquez ensuite sur accéder à l'assistant de configuration. Et vous allez pouvoir eh bien, accéder aux différents espaces de test, de son, webcam, euh, micro, etc. etc. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous facilitera la vie et je vous dis à bientôt.